C'était cool. Ouais, elle était cool cette partie. C'est dommage que tu déménages. Vous trouverez d'autres personnes avec qui jouer. Vous n'avez qu'à contacter une association. Bon, salut les gars. Ciao, salut. Eh, hey, euh, Léo. Oui. Euh... J'avais oublié mon dé. Un dé Oui. Bon, je dois aller faire mes devoirs. À demain. Ciao. Mademoiselle. Mademoiselle. Oh oui. Euh, je m'appelle Nicolas, je suis un ami de Léo. J'ai une lettre à lui donner. Euh, je connais bien un Léo, mais, mais comment vous savez que je connais un Léo d'ailleurs C'est Cassandra qui me l'a dit. Euh, oui, je connais aussi une Cassandra. C'est Léo, Léo Maquinet. Euh, oui, oui. Alors j'ai cette lettre à lui donner. Si. Euh, <rire> je suis pas factrice. Hein. Désolé, j'ai oublié son adresse. Bah attendez, je vais vous la donner. Oui. Mais, mais, mais il est bizarre ce type. Je vais vous dévoiler mon plan. C'est marrant ce besoin qu'on les bosse de faire des phrases pour dévoiler leur plan. Ouais. Bon bah ben, une bonne chose de fait, c'était rapide. Ouais, ah ouais vous ouais. avez une chance pas ouais. croyable pour à quoi ça sert de se faire chier à faire des PNJ classes. Mais c'est quand même cool de finir par un boss. Ah mais c'est vrai, c'est ta dernière partie avec nous. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir mais Pour carrément. une partie ou autre chose Ouais, on habite sur la même planète toujours hein. Et on mangera un truc quand on se reverra bon, C'est bon, on a des XP alors Bah ouais, ça va, tu parles pas le nord toi Non mais t'as mal à la bouche aussi non, mais on, on va pas pleurer, c'est qui passe hein. Ouais bah je suis désolée mais j'avais pas le choix J'ai ouais, toujours le choix Bah tu serais pas un peu triste Non Il y a un livre de sorts. Oh putain, le sort de malade! Oh, as hey, tu, sais, tu crois que c'est ton anniversaire ou bien? Partage! Tu veux faire quoi d'un livre de sort? Tu sais même pas lire, rends-le moi! Peut-être qu'on a un Rends-moi! Mais vais c'est Bon, on va faire ça bien! Chacun sûr! Et les victimes du magicien elles sont libérées ouais. ouais Vous le verrez quand vous redescendrez au village Mais oui Je fouille dans sa chambre se trouver des robes mmh. Ah mais le cliché de la fille quoi mmh. Moi je cherche des armes magiques mmh. Dommage, des robes dommages, avec des protections magiques mmh. Ça vaut les yeux de la tête plus tu crois vraiment qu'un mage avait utilisé des armes magiques mmh. C'est vrai, t'as raison Du coup je fouille aussi la chambre Bon alors au niveau XP J'ai décidé d'une nouvelle règle ouais. Dorénavant, je vous en donne plus Quoi, quoi Mais, je décide quand vous montez le niveau. Et là, vous montez tous de niveau. Ah, ah, cool Attends, Léon. Il te prend expériences pour passer au prochain niveau. Donc, c'est comme tu veux. Soit on fait le livre, soit on fait ma Et il se passe quoi euh, si Merci. je monte de niveau Alors, toi, à toi, tu gagnes un point à deux caractéristiques. Mmh. Et euh, un talent aussi. Bon, je tire mes points okay. je je me supplémentaires. Vraiment... Oh, oh. On a à D 4 là. Et toi, tu t'occupes pas de ta feuille Moi Ouais. Non, non, non. Là, je suis occupée à décrire la loi des villageois libérés du joug du tyran. Je sera... Voilà. Tiens, de la part de tout le monde. Merci beaucoup. Waouh, c'est lourd. Ouais, ouais, Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir quand même. Ouais. Vous allez me manquer vraiment. Ouais, C'est ouais, ouais. ouais. euh, Bientôt, n'hésite pas à nous écrire. Ça marche. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao. Bon bah il nous faut trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi bah, Sinon, je pourrais plus me mettre mieux. Mais bah, T'inquiète, tu seras toujours au bout de cou sur les bords. <rire> Menise de jeu. Pourquoi pas Ah oh la laine